Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion euh, Nouvelle vidéo du vendredi C'est nouveau sur Fitness Fusion Chaque semaine maintenant vous aurez un entraînement Le vendredi et aujourd'hui c'est mon entraînement C'est une grosse séance qui m'attend là les gars Donc je vais prendre un peu le temps pour vous parler avant Parce que pendant franchement ça va être dur C'est du super set, je vais enchaîner euh, pec et dos Avec peu de temps de repos Voilà dans deux jours c'est les photos Donc il euh, faut que je sois prêt, là je suis à âgé en plus que je vais faire cette séance Enfin je vais vous montrer ce que je vais manger Juste avant on a reçu nos produits QNT Je voulais vous les présenter, on le fait pas souvent sur Fitness Fusion donc, il, il y en a un pour Pimous, un pour moi. Je vais aller lui ramener là. D'ailleurs, on va aller le chercher. Désolé pour la lumière qui fait un peu sombre ici. Juste 2-3 trucs qu'on a pris. Je vais pas ouvrir les deux Ça je crois que ça, pimous. Les petits cookies QNT. Moi je prends toujours le lait là. QNT, il est super bon avec un petit de beurre de cacahuète. Les barres protéines. Et il y a aussi la gamme vegan que pimous a voulu tester. Donc 15 grammes de, de protéines. Et c'est pas sucré en fait. C'est pour ça qu'il faut l'essayer vu qu'on en sèche. Donc voilà les gars, si vous voulez soutenir c'est moins 20% avec le code fitness fusion. Vous le savez. Et aussi on a un nouveau partenariat Iron Meal. Je fais la pub parce qu'on a besoin euh, de manger gratuit toute l'année les gars. Franchement c'est un plus. Euh, nous on est toujours dans Speed, Pimous et moi Et là on met ça 3 minutes au, au micro-ondes Et c'est prêt C'est des plats frais De qualité La viande elle est bonne Vous sentez qu'elle est bonne On avait pris un peu de tout pour goûter euh, 43 grammes de protes les gars 34 grammes de, de carbs Pour notre jet nous c'est parfait En tout cas ça m'a sauvé en fin de sèche J'en avais marre de manger toujours la même chose Donc euh, on leur demande rien en contrepartie Pas de salaire ou quoi Vous savez des fois ça se passe comme ça avec les marques Juste on veut manger gratuit Donc euh, ça nous plaît énormément On vous conseille si vous avez les moyens les gars euh, Avec le code Fitness D'ailleurs, vous avez moins 25%. N'hésitez pas, euh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est comme moi. il fait sa séance avant de me filmer à chaque fois. On va prendre un peu ça pour qu'on quand même. À la fin de séance, je vous montrerai la chaîne bien énervée. C'est la fin des haricots. Avec quel code on peut se procurer ce genre de produit magique Mmh. Enfin, gros, toute intro, mmh. j'ai abusé, d'accord Donc là, je pense qu'on peut arrêter place placements de produit C'était télé shopping télé ce matin, là, chez moi J'ai arrêté qui... tout Iron Meal. Iron Meal, QNT Mais les gars, on est content, on a commencé, on avait rien On avait zéro abonné, zéro sponsor. Mais là, ça commence à rentrer, on est content Mais franchement, je les ai saoulés Même moi, je me suis saoulé Tu pas pris de musique Je vais piquer ton casque Tu vas mettre de la transpi dessus, je te le prête non, pas ah, ça va, Je te joues, le, je le prête pas Mais t'es sérieux Tu vas mettre de la transpi dessus, ça va me dégoûter Je vais faire du super set, j'ai vraiment besoin de musique Force à toi C'est pas bien Si si, c'est bien Moi, moi je sais pas bien. Vous avez vu comment est il est le cousin Il est fou Ce qui est à toi est à moi normalement Tu as une transpiration de chameau en plus Ah c'est ça Tu même pas transpiré, tu sens déjà. gens Tu as repris un peu des cuisses, niveau gab Je les refais sérieusement D'ailleurs, prochaine sens, ça serait une sens cuisse, les gars. Ça se voit, dans ton survêt, tu le remplis bien. Mais évite de filmer mes cuisses, là, c'est mon haut du corps qu'on va mettre en avant. Tu dois te filmer ton cul comme ça, moi j'aime bien. <rires> Dis-moi que t'as fini ton échauffement, je t'en supplie. Particulaire, ouais. Maintenant, je vais faire That's vite cool. fait euh, musculaire. Faire remonter un peu le cœur aussi. Un petit circuit. Euh... Ah, je fais simple, j'en fais 10 larges, 10 serrés, 10 écartés. Sur instagram fitness fusion djo fitness Smooth. faut arrêter de se toucher. On en a marre d'avoir euh, très peu d'abonnés sur instagram. Ah vrai, en plus, toi, t'es es bientôt à 10 k Mais j'aimerais bien les atteindre à jour. Hein. En plus, on publie des belles photos en ce moment. Donc là, je pars en super set développé, incliné aux haltères, mais pas trop incliné. J'ai fait les épaules avant-hier en super set avec des tractions. Toujours d'échauffement là, tu me respectes pas. Hein. 22 kg, c'est non, non, j'ai même pas regardé combien t'as pris, gros. <rire> c'est vrai, j'ai vu que t'es parti vers là-bas, Je me suis dit, parti chez les 50. Alter, je suis mort déjà, et là on a déjà fait deux séries de 10 aux tractions. Sur en fait, je veux faire 5 séries de 10, 12 aux tractions et trois séries au bench avec une charge assez lourde. Comme là, c'est du poids du corps, je suis pas lesté parce que ce serait trop embêtant. Je fais deux séries de plus pour augmenter le volume d'entraînement. Donc là, on est déjà à deux séries de traction et on commence le bench. 42 kg, je peux pas prendre des 44 pour la caméra. Allez, non, mais je vais sûrement monter en fait. ah ouais, commence à 42. Voilà, si je vois que tu es à l'aise, je monte. À FP, je fais 42, 46, 50. Moi, je comprendrais jamais cette <rire> manière de monter au lieu de descendre les charges. Normalement, je dois commencer plus lourd possible quand t'as de l'énergie bah ouais. et ensuite descendre. il y a deux, deux méthodes moi ça j'ai du mal à comprendre ça, ça m'arrive d'alterner là. Je suis là, je vous parle et tout. pour ça j'ai du mal à faire des séances filmées. Quand tu es tout seul, tu es focus sur le moindre rejet. Là, je sais que vous êtes là. Je sais vous expliquer tout ça. C'est dur. Hein bah ça sera plus facile sur un split ou un PPL. Là, parce que j'enchaîne, je suis KO. Je t'invite au KFC après la séance. Tout va bien. Moi, ça va super. <rire> c'est parce que je sais que tu peux proposer mieux que ce que je montre actuellement. C'est juste que dès que vous êtes là, je suis perturbé. Je dois oui. interagir avec vous, tout ça. Je ne suis pas focus sur ma séance. C'est comme si toi, tu t'entraînes et pendant ta séance, tu es sur ton téléphone en train de textoter un pote. Tu n'es pas à 100%, les gars, ça a arrêté. Donc là, je fais 80, 90 et 100. Donc là, c'est encore les liens, Si on peut les taper les 15 reps, on y va. là je suis en train de subir la la séance mais quand j'aurai fini comment je vais te faire de moi et la journée sera plus belle Je, je galère à 90 kg alors j'ai un RM à 140 c'est parce que là on est en fin de sèche ma force elle commence à partir je fais des entraînements d'assassin, et c'est pour ça c'est aussi pas recommandé de faire ce genre de programme pour progresser surtout trop longtemps en fait là je vais le faire un mois, il me reste une semaine à faire et après je vais changer parce que mes charges elles vont baisser c'est juste pour être prêt en un minimum de temps Eu peur d'aller chercher la sixième je voulais mais c'était suicide encore je serais venu à la à j'aurais pas eu choix c'est bien le une ben tu peux pas tricher. Fini pour ça, on a fait le plus dur les gars. Bon là je vais enchaîner dips, traction, supination pour taper un peu biceps et triceps et un euh, maximum de répétitions, on compte pas parce qu'on va pas se laisser. Bon quand je dis mal, je vais pas en faire 50 non plus. Hein. Là mon but c'est de faire monter le cardio et travailler un peu les muscles. Sur les dips que sur notre C'est ben logique, t'as vu tes pecs aussi, bon C'est pas des pecs, c'est des dzezez. Venez rejoindre nos Instagram, finesse Pimous Yt. On met des petites photos sympas de dopé, vous voyez. D'ailleurs, on va vous expliquer comment on fait ce genre de photos bientôt. Bien Géchard. Hein. voilà. Et on est bientôt 2000, donc si vous pouvez me faire arriver à 2000, ce serait sympa. Pimous, les gars, 10000. On a besoin de vous, hein. on fait plus de 10 000 vues par vidéo. Comme ça, on pourra demander à être payé plus. Bon, c'est bien. chaque temps de repos, pour continue de faire monter le cœur. D'ailleurs, je vous montrerai ma chaîne après vous me direz si je suis prêt ou non. Sachant que je serai un peu plat, vous le savez. Ah, Aujourd'hui, c'est force, force, force. Hein. Mais De toute façon, c'est ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on a mis en place les vidéos du vendredi. Donc tous les vendredis, 17h, vous avez un entraînement. Une semaine sur deux, c'est moi. Une semaine sur deux, c'est Pimousse. Et on s'entraîne vraiment comme on l'a toujours fait. Bah là, les gars, les deux poulies, elles sont prises. Du coup, je vais faire je vais faire écarter et oiseau à la poulie. Je vais le faire aux haltères, simplement. Je vous filme pas trop. On va vite se retrouver pour euh, voir la shape. De France du monde est le meilleur du monde. T'as pas vu la vidéo de Marvel sur Kenfit Tu te trompes l'ex c'est comme ça Non mais t'as pas vu mais Marvel, Marvel il dit à kenfit euh... non. Non, En fait dans tous ses postes il dit ouais je suis le meilleur physique nati France. Marvel lui dit mais si toi t'es nati, t'es pas le meilleur physique nati de France, t'es le meilleur physique du monde, mais dis-le Il m'a fait ouais. il a raison. Mais moi je pense que c'est le le meilleur physique nati de France. Même dans la vidéo de robin hein, Zero dit à Kenfit, euh, genre on a déjà pris pour un jambon. Ouais, toi, toi, pas pas point, là. Un pour un gros jambon. Hein. C'est trop, c'est trop. En fait c'est quand tu compares Arthur et lui, les deux en compète, c'est pas le même niveau. Mais oui, Arthur, il est naturel les gars, ce qui est de il faut arrêter. Quand il a séché, il a perdu du volume musculaire. Il y avait moins de pecs, il était plus plat, il faisait plus maigre, il était un PDC-7. Mais bon, ça tu as des problèmes, on a dit, on a rien dit. Il a fait tout un travail d'éducation sur l'ancienne génération, la nouvelle, ils sont perdus les gars. Ils viennent tous de TikTok, ils pensent que tout est possible. Les meilleurs physiques les gars, Bazinga, Pimus, Solid Mike, Kijo, Alex de Bodytime, de time Newton, Joe, allez pas chercher plus loin. pas Comment ça rend, je suis pas bodybuilder, j'ai du mal avec les poses tout ça. C'est pour ça que je fais un peu une pose de saiyan j'essaie de contracter comme ça avec mes bras. Ça, c'est la pose d'Idjo, les gars. Je vais vous voir sur Instagram et c'est le genre de pose. Au niveau de la séance, c'était dur. Franchement, je suis pas content des perfs, tout ça. Mais au moins, vous voyez qu'on peut pas s'en Et dans une semaine, je repasse sur un, un programme un peu plus classique que je vous montrerai en vidéo. Donc, si vous aimez ça, vous activez la cloche, vous abonnez, n'oubliez pas de lâcher la règle aussi. Le commentaire, c'est adoré, référencement. Vous allez retrouver Pimousse euh, sur sa séance jambes, c'est ça. La prochaine séance, ça sera les jambes. Donc, vendredi et moi, vendredi prochain. Bah ça sera aussi une séance jambe, jambes c'est ma deuxième séance de ce programme là merci d'avoir suivi la, la vidéo en entier. force et fun